Les squads pluridisciplinaires, ça a deux, euh, deux éléments euh, principaux. Le premier, c'est qu'il faut fédérer la, le ownership des API dans une entreprise parce qu'une seule équipe ne peut pas y arriver. Elle va toujours être un bottleneck et ça va être une grande contrainte. Mais deuxièmement, et peut-être même plus intéressant, c'est que la squad est euh, composée de des personnes de marketing, de, du métier et de l'IT ensemble. Ils font une équipe qui, euh, qui marche très bien ensemble donc à la fin le résultat il est beaucoup mieux que ce qu'on avait avant avec les lightis